Examinons maintenant les éléments les plus importants de l'interface de recherche avancée dans FIAF. Nous voyons d'abord plusieurs boîtes de recherche permettant d'inscrire nos mots-clés, ainsi que des boîtes déroulantes permettant de préciser les opérateurs de recherche à utiliser « et » ou « sauf ou « and »,« or » et « not » en anglais. Notez qu'il est aussi possible d'inscrire nos opérateurs de recherche directement dans les boîtes avec nos mots-clés. Dans la majorité des cas, pour débuter une recherche, il est conseillé de chercher dans Partout, sauf texte intégral, c'est-à-dire dans les références bibliographiques, mais pas dans le texte intégral des articles. Si on choisit de chercher Partout, on prend le risque de se retrouver avec une grande quantité de résultats, pas nécessairement pertinents, puisque nos mots-clés pourront se retrouver n'importe où dans les articles, incluant dans la bibliographie ou dans la conclusion, par exemple. Bref, pour des résultats plus pertinents, Commencez d'abord vos recherches avec le champ « Partout, sauf texte intégral ». Remarquez qu'il est aussi possible de chercher avec l'auteur de l'article, le réalisateur du film, avec le titre de la publication, c'est-à-dire le titre de la revue ou du périodique que vous cherchez, avec le sujet pour une recherche plus précise, avec le titre de l'article, si vous le connaissez, ou avec le titre de la production cinématographique. Il est aussi possible de chercher dans la distribution du film ou de la télésérie. Dans la section inférieure de la page, vous trouverez diverses options de recherche, notamment la possibilité de chercher par réalisateur, en allant consulter la liste de tous les réalisateurs couverts par l'un ou l'autre des milliers d'articles dans FIAF. Vous avez également la possibilité de chercher par sujet, en allant consulter la liste des sujets traités dans l'un ou l'autre des milliers d'articles dans la base de données. Il vous est aussi possible de limiter votre recherche à des articles écrits en français ou en anglais, par exemple et de préciser l'ordre de classement de vos résultats. Nous allons d'abord écrire le titre du film « Scarlet Street » entre guillemets anglais, afin de chercher sous forme d'expression dans les références bibliographiques et non pas seulement le mot « Scarlet » d'un côté et le mot « Street » de l'autre. Dans l'index à droite, on pourrait choisir l'index « Titre de la production » puisque cet index est plus précis que chercher dans l'index Partout, dans la référence bibliographique. Nous laissons l'opérateur de recherche « et » ou « and », puisque tous nos concepts de Scarlet Street et de Remake sont importants. Dans la deuxième boîte de recherche, nous allons mettre les synonymes qui concernent le concept de Remake, soit tout d'abord « remake » avec un astérix pour aller repérer le singulier et le pluriel du mot. Ensuite, nous allons écrire « ADAPT » avec un astérisque « toujours » pour aller chercher « adapter, ADAPTATION », etc. Ou « TRANSPOSITION » avec un astérisque « toujours » pour aller chercher le singulier et le pluriel. Dans ce cas-ci, nos mots-clés sont séparés par un « OR » afin d'aller chercher les différentes variations du mot et les différents synonymes du mot. L'index choisi ici pourrait être « Partout sauf texte intégral » afin de chercher dans l'intégralité des références bibliographiques. Lançons la recherche en cliquant sur « Rechercher ». On se retrouve ainsi avec quatre résultats, soit quatre notices bibliographiques. Si vous jugez que ce n'est pas suffisant, vous allez devoir aller élargir votre recherche en allant cliquer sur « Modifier la recherche ». Vous pourriez ainsi, pour obtenir plus de résultats, ne conserver que le titre du film et laisser tomber tout ce qui concerne le concept de « remake » au risque d'avoir des résultats un peu moins précis. Lançons maintenant la recherche de cette manière. Dans ce cas, nous avons 26 résultats. Un détail très important à retenir en ce qui concerne les résultats sur FIAF. Lorsque vous passez votre curseur à côté des titres, on vous indique de quel type de document il s'agit. Dans ce cas-ci, nous avons des articles tirés de revues dites « universitaires » et des articles de magazines. Pour vous assurer de ne conserver que les notices tirées de revues scientifiques, c'est-à-dire d'articles de revues savantes avec des comités de lecture ou aussi ou nommé des comités de révision par les pairs, allez restreindre les résultats à gauche en cliquant sur « Revue par les pairs ». De cette manière, il ne vous reste que cette notices, mais vous êtes certain que ces notices sont vraiment tirées de revues de niveau universitaire. Maintenant, si on clique sur « Afficher le résumé dans une notice », on a davantage de détails sur l'article en question afin de juger s'il semble pertinent ou non, grâce à un résumé et à une série de sujets. En cliquant sur le titre de la notice ou sur Résumé ou Détail, on bascule aussitôt dans la notice bibliographique détaillée. Lorsque le texte intégral de l'article est disponible, on y a accès, soit en format HTML, soit en format PDF, qui reproduit exactement la mise en page de l'article dans la revue avec les images s'il y en a. Revenons maintenant aux résultats de recherche. Dans certains cas, FIAF ne vous donne que la référence bibliographique à un article et non le texte intégral. Dans les cas semblables, par exemple ici pour l'article « Lang, le cinéma absolument » paru dans les cahiers du cinéma dans le numéro 437 en novembre 1990, pour pouvoir réussir à lire l'article, il vous faut aller voir dans l'outil de recherche SOFIA pour voir si nous sommes abonnés à ce périodique. Pour ce faire, vous pouvez aller cliquer sur « Obtenir ». Une fenêtre intermédiaire s'ouvrira, vous donnant les informations bibliographiques de la notice. Pour ensuite aller chercher la notice du périodique dans SOFIA, vous allez cliquer sur « Vérifier la disponibilité » dans votre catalogue de bibliothèque. Une recherche automatique s'effectue, et vous voyez ici les cahiers du cinéma nous signifiant que nous sommes bel et bien abonnés à ce périodique. En allant cliquer sur l'onglet « Vérifier la disponibilité », vous pourrez vérifier que nous avons bel et bien le numéro qui vous intéresse à l'Université de Montréal. Si vous êtes satisfait des résultats de votre recherche, la plateforme ProQuest offre plusieurs options de sauvegarde de la recherche et des notices repérées. Ainsi, vous pouvez par exemple imprimer des articles en texte intégral qui vous intéressent ou vous faire suivre par courriel la liste de vos références bibliographiques. Pour ce faire, cochez les notices qui vous intéressent et cliquez sur « Courriel ». Choisissez les diverses options, inscrivez votre adresse courriel, votre nom et donnez un sujet à votre envoi. Petit truc très simple au sujet du courriel. Collez ou retranscrivez la stratégie de recherche utilisée, par exemple Scarlet Street et Remake, afin de vous souvenir des stratégies de recherche les plus fructueuses. Si vous souhaitez générer de manière automatique des références bibliographiques à partir de vos résultats, cochez les notices qui vous intéressent, puis utilisez l'option « Citer ». Dans le style de citation, choisissez le style Chicago 17e édition. C'est un système auteur-date qui est le style prescrit par le secteur cinéma et jeux vidéo du département. Vous n'avez ensuite qu'à copier les références et les coller dans votre travail. Les références ainsi formatées conviendront une fois les termes anglais traduits au format que l'on vous demande de respecter dans vos travaux. Enfin, au nombre des options de sauvegarde des notices, vous pouvez aussi aller dans « Enregistrer ». Là, vous pourrez enregistrer vos résultats dans un compte ProQuest personnel, ou bien les exporter vers un logiciel de gestion des notices bibliographiques comme EndNote ou Zotero, les deux logiciels les plus utilisés à l'Université de Montréal et pour lesquels les bibliothèques offrent des formations. Pour ce faire, choisissez le format « RIS » et importez ensuite le fichier inscrit, soit dans Zotero, soit dans EndNote. Dernière option, il vous est possible également d'enregistrer une recherche que vous avez faite et dont vous êtes particulièrement fier, de manière à relancer cette recherche par exemple à tous les mois, pour être au courant des nouveaux articles qui pourraient apparaître dans FIAF sur votre sujet.